Utilise le mouvement de tes bras pour garder l'équilibre. Respire lentement, reste calme et garde le contrôle. Respire lentement, reste calme et garde le contrôle. Ne regarde surtout pas en bas, va pas que tu paniques. Allez, viens me battre! Si j'avais su que tu serais aussi long, j'aurais pris mon journal. Fait de ne rien faire en oui-lettre. Une idée? Si j'avais su que tu serais aussi long, j'aurais pris mon journal. Moi, je ne suis jamais tombée. Dépêche-toi, c'est à ton tour de mettre la table. C'est bon, t'as enfin fini T'inquiète, je te rattrape si tu tombes. Sinon, qui m'aidera à voler des cookies dans la cuisine T'inquiète, je te rattrape si tu tombes. Sinon, qui m'aidera à voler des cookies dans la cuisine Tu peux essayer toutes les touches. Après tout, ce n'est pas une bermadesse. Pour accélérer, enfonce la barre d'espace. Ou sur HK, j'hésite. Pour accélérer, enfonce la barre d'espace. Ah non, pardon, c'est shift. Pour accélérer, enfonce la barre d'espace. Ah ben finalement, je me débrouille bien par moi-même. Il suffit que je me laisse porter. Après tous ces échecs, j'ai enfin compris comment faire. Finalement, ce n'était pas bien compliqué.